Salut tout le monde c'est Shirelle, on se retrouve donc ce 4 mars 2022 pour vous annoncer les nouveautés qui ont été ajoutées à Medieval Dynasty. Je vais d'abord vous laisser avec le trailer où il les montre un petit peu mais c'est vraiment très très court et je vous donne tout en détail en suivant. A tout de suite Comme vous avez pu le voir dans le trailer et je vais vous le mettre à la suite là pendant que je vous explique tout donc vous regardez bien les images parce que c'est vraiment très condensé très bref donc au niveau de steam ils ont fait une mage où il y a donc des ajouts donc ils nous disent rassembler découvrez la dernière acquisition de la vallée quelques têtes ingénieuses venues d'endroits lointains se sont arrêtées à la taverne et ont parlé aux villageois d'une machine qui transforme le grain en farine en utilisant la force du vent Maintenant, c'est à vous de mettre leur plan en action et de construire un miracle de la technologie médiévale moderne dans la vallée. Les deux grandes autres choses euh, qu'ils ont pu dire euh, à de nombreuses reprises, c'était que les joueurs euh, voulaient embellir et décorer davantage leur domicile. Donc, ils ont réalisé cela avec de nouveaux accessoires. Donc, on va pouvoir décorer euh, nos maisons. Alors, il va y avoir de nouveaux volets, des rideaux pour les fenêtres, des étagères, des vases et bien plus encore. Au niveau des ajouts, donc vous avez un nouveau bâtiment qui est le moulin avant. On va le voir en, dans la partie. Je vais rentrer dans ma partie, comme ça vous verrez l'avancée du village. Et en même temps, je vous montrerai où se trouve le moulin avant ainsi que le reste. Des nouveaux systèmes de décoration pour les, pour les maisons, donc les volets, les rideaux. Euh, des mobiliers neufs comme des pots de fleurs avec possibilité d'y planter des fleurs à l'intérieur. Il y aura de nouveaux articles, des petits vases à fleurs décoratifs, plus de 30 nouveaux lieux d'intérêt généré sur la carte, euh, des, de nouveaux effets donc pour le forgeron, pour le bûcheron, des nouvelles animations pour les marchands des nouvelles animations pour l'apiculteur la la je vais y arriver et de nouvelles animations pour le ramassage des objets hein, quand on se met à la vue à la troisième personne et ils ont rajouté des sons euh, au niveau de, de la coupe des arbres euh, des nouveaux sons quand on met les objets dans l'inventaire et des nouveaux sons quand on dépose euh, des objets de notre inventaire donc on va voir tout ça en jeu et je vais vous montrer tout ça à tout de suite alors vous, vous retrouvez dans ma partie rappelez-vous je vous avais dit que je ne referais pas un let's play dessus, puisque j'en ai déjà fait un et que c'est toujours applicable euh, avec la, la version finalisée du jeu. Donc, je vous fais faire un petit peu le tour du propriétaire. On n'avait qu'une ou deux maisons, quand je vous avais montré. Donc là, ça a bien avancé. Euh, ici, vous voyez que j'ai les, les étals des marchands. Donc là, c'est pour les outils. Ici, j'ai installé les vêtements. Et ici ce que j'ai en trop dans mon stockage général d'accord donc il suffit simplement pour pour, pour ce marchand là de, de choisir ce que vous voulez dans l'inventaire euh, quand vous allez aller ici dans gestion donc là vous voyez toute la population hein, il y a eu beaucoup d'enfants là ceux qui sont pas contents je viens de les recruter euh, il n'y a, a, a pas très longtemps hier ou avant-hier donc il faut qu'ils qu récupèrent leur bonheur euh, donc au niveau de l'étal c'est ici Service. donc là vous voyez il me manque euh, voilà, des, des vêtements Dans l'étal de ressources c'est ce que vous avez dans votre, euh, dans votre stockage général donc ici vous choisissez ce que vous voulez qu'elle vende qui se trouvera dans votre stockage donc faites attention à, ce que, à, à ne pas cocher des choses euh, importantes comme les lingots ou autres euh, là c'est vous qui voyez euh, ce que vous voudrez vendre que vous avez en grand nombre dans votre inventaire si vous voulez vendre des graines pensez à mettre les graines dans, dans le stockage de façon à ce qu'elles apparaissent comme ici par exemple voilà moi je n'en vends pas je vends que les graines de lin et encore je les ai pas mises donc euh, voilà pensez à mettre ici ce que vous voulez qui est dans, dans le stockage de façon à ce qu'elle puisse le vendre voilà descendez bien vous regardez vous faites le tour. Ici, on peut voir, euh, par exemple, les pots de fleurs qu'on pourra mettre dans les maisons en décoration. Voilà. Donc, hop, ça c'est vu. Ensuite, vous faites pareil pour tous les étals. Ensuite, au niveau euh, donc euh, du menu, donc là, au niveau de la première barre, il n'y a rien de plus. Niveau survie, il n'y a rien de plus. Au niveau des champs, il n'y a rien de plus sauf ce que je vous ai dit le moulin avant qui va vous permettre de faire la farine et bien d'autres choses moi je ne l'ai pas encore construit puisqu'il faut avoir une partie bien bien bien avancée puisque c'est le dernier il faut euh, 10 000 points j'en suis à 3415 donc le moulin je ne vais pas le construire demain Mais enfin le moulin avant donc vous l'avez ici là où vous avez les champs, la grange et les animaux euh, vous pourrez débloquer le moulin avant et faire en sorte euh, bah, de le construire de le poser pas très loin si possible question de pratique et de logique euh, de votre grange. Et comme c'est marqué en bas, on pourra y assigner aussi des, des travailleurs qui fourniront de la farine. Il y a une meule à l'intérieur plus efficace que celles qui sont dans les granges. Donc euh, voilà. Ensuite, au niveau euh, de... autres nouveautés. Nous avons ici, donc dans la décoration, hein, bien sûr, je reviens en arrière, je suis peut-être allée trop vite. Ici, vous allez dans les décorations, ici, donc on a la lanterne, on l'avait. Ici, on peut voir que maintenant, on peut débloquer des pots de fleurs en argile. Et comme vous, ça vous l'a dit dans le trailer, et comme je vous l'ai expliqué, euh, vous pourrez y planter dedans des fleurs. Donc, à vous de voir, moi c'est des marguerites, vous les plantez, enfin, vous verrez ce que vous voulez. Donc, ça demandera, selon le plan que vous achèterez, celui-là dit pierre, celui-là... 10 argiles et celui-là, euh, des planches et des lingots de fer. Donc à voir, à tester. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau Normalement, il y avait des tables, d'après ce que j'ai pu voir. Table rondin, des tables euh, normales. Alors est-ce qu'on va pouvoir les mettre dans les maisons contrairement à avant Je ne sais pas. Ici, donc l'épouvantail, ça on l'avait vu, euh, c'était les 20. Au niveau des feux de camp, rien de neuf. Au niveau des pièges, euh, rien de neuf non plus. Ici, au niveau des sièges... Euh, les bancs en bois, etc. Les bancs, en... les petites souches de sièges, etc. Donc rien de neuf non plus. Les tables, voilà, table en rondin, c'est ici. Et euh, ici, donc la lanterne, rien de nouveau. Donc on va faire un petit peu le tour du village. Donc vous avez pu voir que les décos, elles se trouvent euh, dans le menu Q, si vous jouez au clavier. Q pour les décorations et euh, au niveau de, des champs de l'angle des, des champs pour euh, construire le, le moulin avant Donc ici ben, c'est ma maison. Ici c'est le fiston qui est toujours en train de draguer la même, euh, la même personne. Donc là il, il drague pas, il se fait un copain. Voilà. Donc, euh, il m'a ramassé quoi Une bolette. Merci mon fils, tu es mignon. Voilà. Donc ici je fais toute une partie habitation. Ici, euh, j'ai mis la cuisine avec quelqu'un qui travaille. Ici, vous avez le stockage de nourriture pour mettre, pour mettre toute la nourriture dedans. J'ai fait un deuxième stockage général ici, bien que j'en ai quatre en tout maintenant. Ici, vous avez l'herboriste, Voilà. Ici, vous avez la couture. Ici, donc, bah, la forge, niveau 3. Ici, l'atelier niveau 3 il bosse bien ici vous avez ben, tout simplement ben, le, le deuxième euh, stockage de ressources ici donc euh, les maisons ici j'essaye je, de centrer les animaux donc bon, je les vois plutôt là donc j'ai des moutons je les avais acheté bébé ils m'ont fait une, un, petit, un petit là bas mais il n'a pas l'air de vouloir que je rentre il y a un petit bébé là bas ici poule coque etc hein, voilà donc j'en ai revendu parce que j'en ai été envahi donc là faut qu'il fasse des petits et mes cochons donc qui m'ont fait euh, des petits bébés voilà ici hop. Voilà, des petites j'ai un mâle et un peu là bas c'est une femelle même les petits je crois que c'est deux femelles non oui c'était des jumelles j'ai vu ça et ma frangine hier soir c'était des jumelles voilà donc ça voilà ici comme j'ai débloqué euh, les chevaux si on regarde au niveau de la technologie où j'en suis au niveau des animaux le poulailler a été placé la porcherie est passée, l'abri pour les oies euh, je ne l'ai pas placé il va falloir que je la mette euh, et là l'écurie il faut que je fasse la bergerie c'est fait euh, et bientôt les tables à 3500 et je suis à 3418 donc bientôt les vaches Sachant que, euh, on le sait, les oies comme les poules nous donnent des œufs et des plumes. Les moutons nous donnent de la laine et du lait. Et les vaches donnent du lait aussi. Est-ce que c'est le même euh, me semble que non. Mais bon, à vérifier. Euh, et les cochons donnent du fumier qu'on peut trans transformer en, euh, en engrais. Voilà. Donc ici, ensuite, euh, ce sont des habitations dernier niveau. Parce que bon, il y a des petits partout chez moi. Hein, j'ai beaucoup de bébés. Et ils continuent à en faire. Ici donc le bûcheron. Et ici le chasseur. Voilà, tout bêtement. Ici j'ai fait des assez grands champs. J'ai rajouté des assez grands champs de blé, d'avoine euh, et de seigle. Parce que ça, avec les recettes de cuisine, plus la nourriture pour animaux, ça demande énormément de paille et de seigle et d'avoine. Donc j'ai fait des énormes champs de, de, de, de, de seigle de blé et d'avoine et j'ai fait aussi pas mal de champs de lin et je n'ai pas touché mon champ de base qui était avec euh, ben, vous vous rappelez les carottes les choux euh, les betteraves ben, je crois que c'est limité à, à ça et ça suffit amplement Enfin, du moins pour moi ça suffit amplement et ici quelques vergers mais les vergers servent, euh, servent beaucoup plus quand on aura débloqué la taverne euh, où, on, où on pourra faire des jus euh, des jus, de la bière, etc. Voilà, euh, donc au niveau de ma partie, si vous voulez savoir où j'en suis, ben, au niveau technologie, au tout début, ben, j'ai tout, le puits, euh, voilà, j'ai placé la mine euh, hier. L'atelier du constructeur, je, ne, je le ferai, mais je ne pense pas que je mettrai un PNJ. Il sert tout simplement à réparer à votre place euh, ben, le village, ou tout ce qui est cassé. Donc... Euh, moi, je préfère le faire moi-même, après euh, chacun ses goûts, mais je placerai le bâtiment pour voir à quoi il ressemble. Il me manquera l'entrepôt de ressources 3. Au niveau de la survie, donc, j'ai le pavillon de chasse, l'arboristerie, la cabane de pêche. et euh, je, je ne ferai pas le niveau 2 de la cabane de pêche, le niveau 1 me suffit amplement. Euh, ici, on a vu que j'en étais au niveau euh, de l'étable, à débloquer bientôt le rucher et le moulin avant, après. Et ici, l'atelier, tout est débloqué. Il me manque à débloquer. L'atelier de couture 3 et la taverne. Voilà. Au niveau de la map, comme je vous l'ai dit, ici, donc vous voyez, je suis en année 8. Voilà. En automne, jour 5. Euh, et au niveau de la gestion, vous voyez que tout le monde est à peu près ravi. J'ai donc 19 949 de réputation, je prends mon temps. J'ai 19 900 de taxes, je suis un développement de village. J'ai 39 bâtiments sur 65, donc j'ai largement de quoi voir. J'ai 24 PNJ, 36 de population avec les enfants. Euh, niveau, il y a, y a ce qu'il faut. Niveau bois, il y a ce qu'il faut. Nourriture, il est en train de le faire. Donc vous voyez, tout se passe plutôt bien. Et euh, au niveau du journal, je n'ai pas de, de, de, de choses particulières pour l'instant à faire, j'ai des quêtes à aller chercher. Et ici, comme vous pouvez le voir, euh, on voit les mineurs sur la map ici qui sont en train de miner. Et j'ai mis deux stockages euh, à côté de la mine, là-bas, de Branica, qui est située ici. Tout simplement parce que comme ça, ils il déposent directement, ou moi je dépose directement euh, dans les stockages que j'ai là-bas, plutôt que qu'être trop lourd et venir le mettre là. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre directement une maison ici pour vos mineurs si vous voulez pas qu'ils se tapent les alliés venus c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre jeu euh, moi je continue de mon côté euh, à avancer ma partie mais je ne referai pas un let's play dessus hein. je vous ai dit le plus gros, je vous remettrai tout à la fin vous pouvez faire ce que je vous ai mis dans le let's play quand c'était en bêta euh, ou, en, ou en cours de développement euh, les, les solutions que je vous avais données. Vous, trouvez, vous les appliquez exactement pareil, ça ne change pas euh, et n'oubliez pas, alors j'ai eu des questions ici, euh, au niveau de la grange, vous mettez ici il y a beaucoup de bêtises qui sont dites donc je vous le rappelle, ici vous mettez tout ce qu'il a besoin pour la grange, c'est à dire l'engrais, les outils pour la grange les faucilles, euh, les faux les graines, euh, l'engrais euh, les houes, euh, la paille, pour si vous avez mis un un fermier qui fait la farine etc et vous n'oubliez pas de mettre des sacs voilà sinon ils ne pourront pas travailler donc vérifiez que vous avez toujours tout ce qu'il faut là dedans euh, autre question qui m'a été posée euh, au niveau du matériel tout ce qui est matériel etc vous le mettez dans le stockage voilà donc euh, quand vous avez des vendeurs comme ici vous allez avoir de l'argent ici. C'est l'argent des vendeurs, de vos étalages de vendeurs. Donc, vous pouvez les récupérer. Ça vient ici avec votre autre argent. Et ici, ben voilà, vous avez tout ce que tout ce que vous avez à vendre ou tout ce que vous stockez. Et pour la nourriture, ben, tout simplement, c'est dans le dans le stockage de nourriture qui est là. Voilà. Et ici, vous mettez toute votre nourriture. Tout ce que vous avez en nourriture, les plaques vous cococtez, les pommes en attendant d'avoir. N'oubliez pas de mettre les sodos. Les sodos, ça se met là-dedans. La viande, etc., etc. La viande salée, les œufs, tout se met là-dedans. Donc en général, les PNJ vont vous le mettre dans le stockage général. N'oubliez pas de transvaser. Si vous avez la cuisine, n'oubliez pas de mettre dans le coffre de la cuisine ce dont il a besoin pour travailler. C'est-à-dire les assiettes, les bols. Selon les plats que vous avez mis, euh, ben, des baies, des carottes, des choux, etc. Enfin, les plats que vous lui demandez de faire. Et n'oubliez pas de lui mettre tout ça là-dedans, sinon il ne travaillera pas. Et n'oubliez pas de lui remettre de la viande, du poisson, etc. Ici, on l'a vu, c'est le stockage de nourriture. Pareil pour l'herboriste, n'oubliez pas de mettre dans le coffre de l'herboriste ce dont elle a besoin pour travailler. Des fioles en argile, des fioles en bois et euh, toutes les plantes qu'elle a besoin pour faire les potions. Sinon, ça ne marchera pas. Et ensuite, pareil pour tous les ateliers, par exemple ici, j'étais là, la couture, vous lui mettez la laine, le lin, la fourrure, des tiges de lin, euh, du cuir, etc. Pour qu'elle puisse travailler, sinon elle ne fera rien. Et de toute façon, si vous avez parlé à votre épouse, elle vous dira qu'il manquera des choses. Et ici, n'oubliez pas de leur mettre ben, des lingots d'étain, des, des lingots de bronze, des lingots... Euh, enfin, les lingots que vous avez, des rondins, en fonction de, de ce que vous voulez qu'ils fassent et de, de mettre vos priorités. Ici, pareil, pour l'atelier, pour de l'argile, des bols en, euh, les bols en bois, c'est ce qu'ils fabriquent pour fabriquer des seaux, de la paille, des bâtons, des planches, etc. Donc ça, c'est à vous de le mettre là-dedans. N'oubliez pas que pour travailler, vos ouvriers ont besoin d'outils. Ici, il leur faut des marteaux. Pour votre bûcheron, il lui faut des haches que vous mettrez ici dans son coffre. Alors, il y en a qui disent non, c'est pas vrai, machin, faut pas mettre d'outils. Si, si, faut mettre les outils. Sinon, après, ils râlent parce qu'ils disent, ah, mais je comprends pas, ça marche pas. Tout simplement parce qu'il faut mettre ici dans le coffre, par exemple, là du bûcheron, vous mettez les haches. Voilà, lui, il a besoin que de ça. Dans, dans la cabane de chasseur, vous mettez tout ce que vous avez en armes hein, les arbalètes, les arcs, les flèches, empoisonnées, non empoisonnées, les épis en bois, enfin tout ce qui peut lui servir à chasser. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de lui mettre de couteau aussi sinon, s'il n'a pas de couteau, il s'arrêtera de chasser. Euh, ensuite, au niveau des animaux, c'est pareil. Euh, N'oubliez pas de mettre au niveau des moutons le ciseau de tonte ici dans le sac. Voilà. Et des seaux vides de façon à ce qu'elle puisse traire euh, la brebis. Et ici, donc la nourriture pour animaux de façon à ce qu'elle puisse les nourrir. Pareil pour les poules, euh, ben, de la nourriture pour animaux simplement. Et les cochons, pareil. Euh, Nourriture pour animaux. Pour ceux qui veulent les tuer, vous avez des gourdins à mettre. Voilà. Moi, je préfère les vendre. Chacun voit son jeu comme il l'entend. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre dans chaque. Euh, les, seuls, les seuls qui n'ont pas vraiment besoin d'outils pour travailler. Ça y est, je suis bloquée dans mes cochons. Les seuls qui n'ont pas besoin d'outils pour, pour travailler sont tout simplement l'herboriste. Il n'a pas besoin d'outils propres. Euh, le cuistot et euh, la couturière. Euh, ainsi que l'atelier, eux ils ont besoin de marteau, le bûcheron de hache, le chasseur de quoi chasser avec des couteaux et pareil pour le pêcheur, il faut que vous y mettiez des couteaux et euh, aussi des arpents de pêche et des filets si vous les avez débloqués. Donc Par exemple ici, voilà, vous mettez des couteaux, des arpents de pêche et voilà comme ça il peut travailler. Si vous avez un problème, de toute façon, que vous ne comprenez pas pourquoi il ne travaille pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ça, vous allez voir votre épouse. Si vous êtes marié. donc moi, c'est le cas. Euh, si vous êtes marié, que je parle à mon épouse, là, elle va me dire qu'il manque des choses, puisque je vous fais la vidéo vite fait par rapport à la mage euh, qui a été faite. Donc, euh, auquel okay, elle me donne à manger, elle est mignonne. Donc, si je lui demande comment se porte notre petit royaume, les ouvriers ne peuvent pas tra travailler en raison d'un manque de ressources d'artisanat. Donc, vous quittez la conversation. Il oui, vous suffit d'aller dans Inventaire, Gestion. Vous allez ici. Vous ouvrez tout. À part les habitations. Voilà. Vous ouvrez tout Chasse, agriculture, élevage animaux, production et les services. Les entrepôts, c'est pas la peine. Ici, quand vous avez ceci un petit bonhomme. Ça veut dire qu'il n'y a personne au puits, moi c'est volontaire, je vais mettre personne au puits, je préfère le faire moi-même. Et si vous n'avez que ce petit euh, logo euh, en forme de papier, ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas attribué de tâches. Euh, ici, si vous avez ça, c'est qu'il manque euh, des, de la, des objets pour faire de la production. Par exemple, mon atelier d'herboriste. Je lui ai demandé de ramasser des baies, euh, je lui ai ramass... de, de ramasser un petit peu tout et de faire des potions. Or, euh, ben là, ça me mec qui manque des matériaux puisqu'on est dans des saisons invalides. C'est-à-dire en, en, en automne, je crois. Donc, évidemment, il n'y a pas les baies, il n'y a, euh, a pas les marguerites, etc. Donc, ça, il va le ramasser quand c'est saison. Donc, ça, ce n'est pas trop gênant au niveau de là, s'il vous manque euh, du matériel. L'atelier de couture, Pareil. Ce qui va lui manquer c'est voyez, du fil de laine donc il n'y a plus beaucoup de laine du fil de laine de la laine donc et voyez tout le reste est en actif donc elle peut travailler et faire le reste mais essayez de faire en sorte de ne pas avoir d'onglet comme ça si vous pouvez et euh, de, de faire en sorte de mettre ce qui leur manque voilà, il vous suffit de cliquer là Vous cliquez sur atelier de couture F vous allez ici où vous leur donnez l'ordre de faire ce que vous voulez et là vous verrez ce qui vous manque donc regardez là ça vous dit il manque des tiges de laine si je vais là on va me dire qu'il manque de la laine voilà c'est aussi bête que ça et euh, faites bien attention de ne pas avoir ce petit carré là dans un étal où vous avez des, euh, des pnj ça voudrait dire que ils y vont mais ils font rien puisque vous leur avez pas donné de tâches donc par exemple si je vous montre ici pour le puits où il n'y a personne mais bon je vous montre vous allez ici dans cet onglet et là vous allez lui demander euh, qui passe son temps à remplir des seaux d'eau ou à remplir des gourdes d'eau. Pour ça faut-il lui mettre encore euh, les seaux et les gourdes ici. Hop là je vais m'y retrouver ici. Si vous avez un PNG au puits n'oubliez pas de mettre dans le tonneau les seaux ou les gourdes et les gourdes. Au choix ou les seaux ou les gourdes ou les deux et euh, vous lui dites bien de travailler ici hop gestion ici le puits hop vous venez ici et vous cochez par exemple je sais pas bon, moi j'ai pas de PNJ là mais vous pouvez mettre 50 50 ici vous avez l'intensité de travail total pour que ce soit 100 pour qu'il soit occupé tout le temps ici pour l'atelier de l'arboristerie euh, je vous ai montré, donc voilà, y a de... elle est occupée à 100% à faire des choses, mais il me manque des choses parce que je ne suis pas en bonne saison pour le faire. Là, par exemple, il manque des pièces en ligne pour atteindre la saison. Alors, il y en a qui décochent et puis qui recochent selon la saison. Moi, je le laisse comme ça parce que sinon, on s'en sort pas. Au niveau de la mine, je l'ai fait hier, donc euh, hop. Au niveau de la mine. J'ai donc fait le tour de, de, des PNJ de toutes les villes, j'ai attribué mes PNJ à la mine, d'abord à une maison, puis après à la mine, et je leur ai dit de me ramasser euh, du, du sel, du minerai de cuir, du minerai de thym, du minerai de fer. Je leur ai pas demandé de la pierre, puisque dans l'abri d'excavation que j'ai qui est dans le village, ici, où il, est, il est là, je lui demande déjà à elle de ramasser de la pierre, donc c'est pas la peine qu'il m'en ramasse là-bas. Donc, n'oubliez pas de bien attribuer vos tâches. Si vous avez un souci, c'est que tout simplement, ici, vous avez ceci qui va apparaître et que vous n'avez plus donné de tâches. Vous n'avez pas donné les tâches. Donc, pensez bien à tout ça. Et les tales de ressources, vous voyez, si je clique dessus, euh, dit, je lui ai demandé de vendre euh, voilà, des bols. Il n'y en a plus, donc il faudra que je remette des bols dans l'atelier, dans le, dans le stockage général pour qu'elle puisse les vendre. Et... Euh, Étale de vêtements, pareil, il me manque, on va me dire tout de suite des bottes, donc il faudra que je remette du cuir, ou alors je le stoppe. Et au niveau de l'étale des outils, voilà, pierre de jet, donc euh, des cailloux, il faudrait que je fasse des pierres de jet et que j'en remette dedans. Et vous voyez, tout le reste est en verre, ils les vendent au fur et à mesure qu'ils est... qu les fabriquent. Et c'est très bien comme ça, ça nous évite nous d'aller courir tout le temps là-bas pour payer les taxes. Autre chose aussi, euh, vous pouvez demander, mais ça c'était déjà depuis un moment, mais pour euh, des questions qui me sont revenues pour euh, les taxes, vous n'êtes plus obligé d'aller vous-même payer vos taxes. Il vous suffit d'aller voir votre épouse ici. Euh, et vous lui demandez, j'ai une faveur à te demander, peux-tu apporter l'argent au Castellan pour payer nos taxes Et ça va se faire tout seul. Si on a une dette, pareil. Et euh, quand vous faites un défi du roi, si vous, vous avez des choses à faire vous, dans votre village, des constructions ou autre, vous pouvez demander à votre femme d'aller dire euh, à l'envoyé du roi, euh, le héros, que vous avez bien réussi le, le, le défi que vous a donné le roi. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas l'abonnement, le petit pouce en l'air, le petit commentaire. J'y répondrai toujours avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vais vous mettre tout, tout le let's play où je vous ai donné tout, euh, toutes les astuces pour bien avancer son village, avoir pas mal de population, beaucoup d'enfants, comment les rendre heureux, etc. etc. Donc, euh, je vous laisserai tout ça en fin de vidéo. Donc, tout ça pour vous dire que donc a été implanté des décorations. Donc, moi, je n'ai pas eu le temps de tester. La mage est sortie là. Euh, donc, je n'ai pas eu le temps de tester. Donc, il faudra voir... Euh, je reviendrai vers vous peut-être quand je l'aurai reteste. Euh, voir mettre des pots de fleurs. Voir si on peut mettre maintenant, normalement, oui, mais mettre une table à l'intérieur euh, des maisons. Alors, plutôt les plus grandes de là-bas. Alors, on va aller vite fait euh, là-bas voir avant. Euh, là, ici, c'est un niveau, dernier niveau. hop Ici. Parce que bon, c'est vrai qu'elles sont grandes, les maisons. Voilà. Voir si on pourra mettre ici une table. Normalement, oui. Euh, des sièges, oui. Euh, il y aura aussi euh, des volets qu'on peut mettre, qu'on pourra rajouter. Des rideaux, euh, des lampes et euh, quelques petits euh, quelques petits meubles, euh, des petites choses euh, comme vous pourrez le voir dans le trailer. Donc il est très bref, n'hésitez pas à vous le remettre. Sur ce, je vous fais plein bibi, plein de zouzou. On se retrouve très vite pour la suite des let's play. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur cette mage, enfin ces nouveaux ajouts qui ont été mis. Part please, euh, pour pour euh, ben, suite à la demande euh, grande et énorme euh, que les joueurs ont fait euh, ou ont demandé depuis très très très très longtemps, de pouvoir euh, décorer nos maisons. Euh, parce que, bah, évidemment, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 1, ça passe, niveau 2, ça passe, niveau 3, c'est vraiment immense. Donc, ça faisait un peu vide. Donc, n'hésitez pas à me faire le retour de tout ça. Sur ce, je vous fais plein de plein de sous, et je vous dis à très vite. Bye bye